Vous devez comprendre que la première des choses que je prêche souvent, c'est d'enrichir votre leadership. Vous m'entendez souvent dire dans des conférences d'entreprise, j'en ai fait beaucoup sur l'année 2018-2019, j'ai beaucoup voyagé en région, dans les pays, pour des entreprises qui m'invitaient à faire des conférences pour leurs employés, souvent des grosses entreprises ou des événements. Et, et bien, vous m'entendez souvent parler du leadership, cette capacité de gérer sa propre vie. Mais la vraie compétence du leadership, c'est de savoir s'influencer. Le leadership est une question d'influence. Je n'ai pas dit de manipulation des autres, hein, mais d'influence, de trouver le gagnant-gagnant. Mais hormis l'aspect euh, transaction avec quelqu'un, Engager quelqu'un sur un projet, l'embarquer sur une idée de restaurant, vie privée comme vie professionnelle, l'influence est capitale au quotidien. Et c'est l'un des principaux leviers du, du, du leader. Mais Écoutez-moi bien. La personne la plus importante à influencer, c'est qui Eh bien, c'est vous-même. Si vous n'êtes pas capable d'attirer les hauts potentiels, des employés intéressants, euh, qui vont vous aider. Parfois, euh, il y a beaucoup de concurrence, vous le savez. C'est parce que vous avez un problème de leadership et d'influence. Si vous avez du mal à, à être charismatique, à attirer les gens vers vous, à, à problème de leadership. Mais la première personne à influencer, c'est vous. Ça commence tout naturellement et tout, tout bêtement par... Vous vous êtes promis de vous lever ce matin à 5 heures pour aller à la gym, euh, au, au club de gym, euh, avant de prendre le travail, de partir pour le travail, et votre journée à 6 h 7 heures c'est à vous de vous influencer. C'est à vous de le faire, vous comprenez On a toujours beau protester, il fait trop chaud, l'été il fait trop chaud, l'hiver il fait trop froid, et entre les deux saisons, euh, on glisse sur les feuilles. <rire> J'en sais rien où Il y a toujours quelque chose qui va pas. Oh, tu te rends compte J'ai failli aller faire ma course à pied, mais il y a un nuage dans le ciel. Ah, c'est ballot alors, hein, je suis obligé. De... Et les gens font ça C'est-à-dire que là je fais une caricature Mais c'est ce que font les gens en permanence, tous les jours. Donc vous devez être capable de vous influencer parce que toute la question c'est de savoir comment vous pouvez vous influencer